Welcome, stranger! Prends donc une tasse, car aujourd'hui, on va parler de faits meurtrières, de fêtes païennes et de harcèlement scolaire! Vous prendriez bien un petit peu de cauchemar dans votre Irish Coffee? est une lycéenne dublinoise renfermée sur elle-même et dont la mère semble être dans un état dépressif depuis bien longtemps. Un jour, alors que celle-ci l'amène à l'école, elle a une crise au volant puis disparaît, laissant la voiture sur le bas-côté. Elle revient le lendemain ayant l'air plus heureuse, guérie même certains diraient. Mais très vite, son comportement laisse transparaître quelque chose d'autre, quelque chose de... changé. Est-ce réellement la mère de Cher qui est revenue dans la nuit Le film est évidemment un micro-budget. Il n'y a aucun effet spécial, 3 ou 4 décors maximum et une durée terriblement normalisée de 1h33, générique compris. Mais justement, la force de You Are Not My Mother, c'est d'avoir conscience de ses limitations et d'agir là où le budget a le moins d'impact à savoir le jeu d'acteur et le mixage son. Caroline Bracken, incarnant Angela, la mère de Sher donc, a un jeu d'équilibriste, oscillant entre une mère aimante et rassurante et une créature dérangée et malsaine. Ses micros expressions permettent de voir sous le masque de la bienveillance et de sentir bouillonner une frustration voire même une haine glaçante. Hazel Doop, jouant Cher, a un rôle reposant plus sur des reaction shots qu'autre chose, mais elle reste touchante en lycéenne isolée et en manque d'affection. Mais pour moi, le troisième personnage principal du film, c'est le mixage son. Le film ne pouvant se permettre d'avoir trop souvent des personnages lourdement maquillés, les visuels, bien qu'efficaces, sont, à mon sens, à ex avec le son en termes d'impact. Nous avons tous inconsciemment une notion du bon mixage son, et le film joue avec ça. Un personnage chuchote, puis se rapproche doucement pour parler à nouveau Le deuxième chuchotement nous semblera être aussi fort que si le personnage avait parlé distinctement. On peut voir ce genre d'effet avec Galadriel dans la communauté de l'anneau, quand elle bolosse psychiquement Boromir pour aucune autre raison qu'elle a l'air de trouver ça fun. Et vous, noble chevalier du monde euh... Oh bah vous avez dit quoi Bah j'ai dit que vous étiez, un.. Hein. Mais je suis sûr que... Oh bah c'est pas très gentil. Oh bah tu parles d'un chevalier Plus on doute de l'identité de Angela, plus le film va accorder à sa voix une place étrange. Tantôt trop proche, tantôt trop faible. On sent qu'elle est en décalage avec l'humanité par les sons qu'elle émet. D'ailleurs, je pense qu'ils ont utilisé des instruments du type yearland Pipes pour la bande-son. On a un feeling très interceltique de l'Orient qui tourne mal par moments. Pour ce qui est de l'image, le film utilise à fond la lumière typiquement océanique de l'Irlande. En tournant presque uniquement par temps nuageux, Kate Dolan donne un aspect enfumé à la lumière qui est toujours diffuse, comme si le soleil n'arrivait pas à sortir cette famille de l'ombre. Et je vous vois venir avec un oh, « c'est parce qu'il fait toujours pourrir en Irlande » Non. C'est une île très soumise aux dépressions océaniques et il y pleut effectivement souvent, mais elle est aussi dotée d'un temps très changeant. On peut tourner une heure en Irlande et avoir droit à du soleil radieux, du brouillard, de la neige. Et un gars qui t'explique que le mariage gay va faire sombrer l'île dans les abysses. Ah mais non mais la météo c'est un sport de combat là-bas. Donc avoir systématiquement le même climat durant tout le film est un choix de la part de Kate Dolan. Pas une seule scène ne se déroule en extérieur avec un plein soleil. Ni même avec de la pluie d'ailleurs. C'est la grisaille qui domine. Et, c'est comme s'il s'agissait d'une mise en scène prévue en avance, c'est le gris qui domine aussi dans la vie de Sher, le film n'aborde pas directement la question mais le cadre et l'étalonnage nous en disent beaucoup sur la vie de cette jeune fille. Que ce soit via des cadres très larges pour l'isoler ou des surcadrages pour l'enfermer, Sher est prisonnière de sa propre vie. Sans amis, harcelée par des gamines violentes, renfermée sur elle-même, sans faire de longs discours larmoyants, le film nous fait comprendre par l'image à quel point ce personnage est profondément seul. C'est donc assez naturellement qu'on comprend pourquoi, dans un premier temps du moins, elle refuse de voir le comportement étrange de sa mère. Elle a enfin retrouvé une amie en elle. Je trouve cependant que le film va un peu vite en besogne. Entre le moment où la mère revient à la maison et celui où elle fait quelque chose de clairement suspect, il se passe juste un petit quart d'heure dans le film. La phase de suspicion est terriblement courte, ce qui diminue la crédibilité des émotions de Sher. C'est pour cela que je vais pas vraiment faire de division section spoiler ou pas spoiler dans ce film, parce que je veux dire, techniquement, le titre est un spoiler. Et après une scène particulièrement violente de Angela sur Sher, s'ensuit plusieurs scènes où en tant que spectateur, on sait, on a la confirmation qu'il y a un truc louche, mais où Sher semble avoir totalement oublié que sa mère lui a causé une commotion le soir d'avant. C'est vraiment le ventre mou du film entre guillemets, et avec son timing assez serré il avait vraiment pas besoin de ça. Ce qui me dérange le plus, c'est que le quart d'heure avant le climax est limite plus riche que tout l'acte 2. On explore enfin le personnage de la grand-mère de Sher, qui est juste une hélice druide irlandaise sorceleuse trop stylée. Et pareil pour Suzanne qui débarque 30 minutes avant la fin pour être un personnage super cool aussi. C'est vraiment bizarre cette gestion des personnages secondaires dans ce film. Alors bien sûr, introduire Suzanne trop tôt dans le film aurait eu pour effet de diminuer l'emprise de Angela sur Cher. Enfin, pourquoi attendre la fin de l'acte 2 Un peu tardif. Après l'agression de sa mère, il aurait été logique et le bon moment dans le film pour que Cher s'isole loin de sa maison et rencontre Suzanne à ce moment-là par exemple. Leur amitié aurait eu ainsi plus de poids et aurait moins senti le réchauffer. Et pourtant, le film maîtrise ses codes cinématographiques et arrive à dire plein de choses en un seul plan. Regardez comment on ressent le poids de la morosité de cette ville grisâtre dans ce plan. On sent que Sher est enfermé dans son adolescence, mais la gauche du cadre, vers où elle se dirige, est rougie par le soleil. Cette chaleur, c'est ce qui lui manque, et ce qu'elle recherche tout le long du film. A savoir que le titre international du film est Sawain, le nom gaélique de la fête d'Halloween. Ce qui est honnêtement juste une idée de marqueteux, parce que oui, le film se déroule pendant la fête des morts, mais c'est pas du tout le thème du film. Et avec son micro-budget, You Are Not My Mother n'a de quoi faire qu'une seule scène en pleine rue pendant la fête. On n'a vraiment pas l'impression d'être à Dublin mais plutôt dans un village de 15 habitants à ce moment-là. Ça sort pas du film mais c'est un peu dommage. Le film donne à voir l'horreur que c'est de voir un être aimé devenir quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Semblable au film Relique dans cet aspect, les scènes de joie avec Angela ont pour but de nous rendre tristes quand on constate que ces éclaircies n'étaient que passagères. Je trouve tout de même que le film est un peu trop court pour nous faire vraiment ressentir la transition d'un état à l'autre. Et puis surtout que techniquement, on a moins à faire à une femme qui perd la raison. Un esprit comédien qui imite la mère de Sher. D'ailleurs, on ne saura jamais trop pourquoi la mère avait l'air dépressive au début. Une révélation, que je vais pour le coup vous cacher, peut expliquer cela, mais c'est assez peu convaincant je trouve. Le souci, c'est qu'entre The Hollow et The Hole in the Ground, on a déjà trois films irlandais qui parlent du mythe du Changeling. Donc forcément, quand on arrive en dernier, on souffre de la comparaison. You Are Not My Mother a été une bonne expérience de visionnage, je sais que j'ai un peu insisté sur les défauts sur la fin, mais c'est un bon film. Pas avare en mise en scène, quelques moments de tension assez efficaces, mais trop peu d'emphase sur les personnages secondaires et un sens du rythme imparfait à mon goût. Je vous recommande malgré tout chaudement de voir ce film. Il n'est évidemment pas disponible sur les plateformes de VOD généralistes et n'a pas de sortie prévue en France, mais bon, vous connaissez ma strat dans ce genre de cas. Je vous dis à la prochaine pour un café aux doux arômes de cauchemar.